C'est un projet qui va vite, c'est jamais... C'est souvent un projet qui est mal, en... mal engagé. Il n'y a pas d'arbre qui pousse bien sans avoir de bonnes racines. Je suis bien dans la... Vous savez, dans ce que vous avez dit, la, la ramure de l'arbre, voilà. Donc les projets, boum boum, qui est un petit peu bulldozer, un peu fonceur Et c'est vrai qu'il y a une lutte permanente, personnelle, pour dire, attends, prends le temps d'écouter, tranquille. Parce que c'est vrai que d'instinct, on a plutôt tendance à aller dans les solutions. C'est vraiment un travail à faire sur soi, c'est une lutte un petit peu contre son instinct, que de prendre le temps, de discuter avec les gens, de préparer le terrain. Donc voilà, je crois que ce que je retiens, moi, c'est ce, une lutte permanente entre son instinct, ses convictions et les autres, parce qu'on ne peut pas faire des choses tout seul. Non. Voilà. Écouter et communiquer sur nos ressentis, c'est important pour pouvoir construire, les, pour pouvoir construire nos, nos projets, nos relations, fait, c'est un univers nouveau pour moi, tout ça, j'ai toujours été du dur, du, de, de, de, de, la, de la réglementation, enfin, j'imagine pas tous ces univers-là, la complexité de la communication, toute cette richesse en fait qui, qui m'échappe un peu, que j'essaie de, de combler. Donc moi, c'est une vraie représentation euh, mentale nouvelle de ce qu'est la coopération. Je croyais que j'en faisais. Je pense que j'en fais un peu au au travail, mais malgré moi, bah, en, en, en ayant lu euh, des choses sur le management participatif, finalement, j'étais tombé dans la coopération. Mais, euh, j'avais jamais imaginé la coopération euh, dans notre posture, hein, euh, dans le conseil municipal, avec une, une équipe, euh, bah, maintenant, j'ai la voix d'un œil différent, mais complètement différent. Et en ayant bien en tête le, le renoncement euh, de donc, mes idées, et puis il faut arriver euh, à plat, à neutre. Alors que euh, euh, la représentation que je m'en faisais, c'était plutôt euh, enfin, je vais blinder mes arguments, j'ai bossé le dossier et je vais, et je vais, euh, je vais leur démonter la table. Quand on accompagne un projet et qu'on qu met plusieurs personnes autour de la table, c'est toujours ça, dans l'entre-deux que ça se joue. Et en fait, je m'étais jamais enfin, jamais le mot en fait. Euh, je l'ai plus ou moins toujours fait, mais sans m'en rendre compte, et je trouve qu'il y a des. Voilà, ça un... de mettre des mots encore une fois, ça... c'est encore plus fort. C'est pas compromis en fait. C'est au-delà de non, ça, c'est vraiment essayer de... que chacun se retrouve. Il y a une co-construction dans l'entre-deux. Oui, voilà. Moi, je retiens. Euh... Le... À quel point il peut être difficile de, de coopérer et à quel point, à la fois, ça peut être facile si on comprend les enjeux. Et, et cette journée, euh, hier soir, ça m'a été l'introduction, mais cette journée m'a permis de comprendre les enjeux. J'ai comme le sentiment de, de faire un peu plus partie du territoire parce que je le comprends un petit peu plus. C'est aussi une dialogie je trouve, qui, qui est très importante. Et à chaque fois, de les reprendre, de les re-regarder toutes, Amen ah euh, de la réflexion, euh, une réflexion je trouve plus globale, plus globale sur le projet. Euh, notre rôle, je suis salarié, je suis bénévole, je suis élu, je suis maire, je suis voilà. Je trouve que ça à un moment donné pour se dire les choses d'une façon vraie et pas derrière euh, un, un, un voilà. hall. Euh, je trouve que c'est aussi important. Et ça me pose comme question de comment arriver à poser ces choses à créer, Tu euh, vois, j'ai appris à conduire, mais il va falloir que j'apprenne à coopérer, mais de temps en temps, il va falloir que je révise.